Alors aujourd'hui on est le lundi 10 août et donc nous sommes à J-7 du déménagement. Ah bah vous déménagez bah, bah, alors là, Ah bah, je vous donne un coup de main. Oh, bah, ah non parce bien. que le déménagement, moi bah, je connais ça, parce que je vous jure que ça va aller vite. Il hein. ah, ah, bah, bah, y, y en a qui feront venir des déménageurs pour un petit travail comme ça. Hein. On faire sur nous-mêmes. Nous sommes Christophe, Lorraine et nos doudous, Louis et Diane. En août 2018, nous avons tout vendu et tout quitté à Paris pour réaliser un tour du monde. Durant une année, voyager en famille, vivre des expériences incroyables et partager des moments forts nous a pleinement épanouis. Nous avons donc décidé de poursuivre l'aventure au Canada. Bienvenue sur En avant les loups. Alors en fait, les enfants ont commencé hier à faire leur carton de jouets. C'est un petit peu dur pour Louis, mais bon, Diane s'y fait très bien. Il faut juste... Être un petit peu derrière eux pour les aider donc ça y est ils attaquent ils ont retiré les posters la chambre est un petit peu sans dessus dessous mais c'est normal hein, c'est le déménagement donc il euh, y en a un petit peu partout nous on a trouvé donc le lit de diane diane est aujourd'hui en train de le poncer on prépare notre recherche de fournisseurs d'électricité. On s'est fait un beau tableau avec toutes les démarches qu'on doit faire afin de ne rien oublier. Quoi d'autre Quoi d'autre Quoi d'autre Lorraine est partie ce matin chercher des fauteuils pour notre salon. Donc des fauteuils qui appartiennent à ses parents mais qui étaient chez sa sœur. Donc elle est allée les récupérer. Et puis on avance. Voilà. Donc aujourd'hui c'est vêtements, tri, rangement dans les cartons. On n'a pas grand chose mais il faut quand même le faire. Allez, c'est parti Alors ça y est, c'est fini Diane Oui, mon oui. lit Et après, l'étape c'est quoi C'est de le peindre, et j'ai vraiment hâte de le peindre Alors aujourd'hui, mardi, nous sommes à J-6 du déménagement. Qu'est-ce qu'on a fait Déjà souscrit à notre fournisseur d'électricité, donc ça c'est bon, on l'a trouvé. On a pris de l'électricité verte chez le fournisseur où nous étions avant. En plus, il nous a fait une jolie fleur commerciale pour notre retour, donc ça c'est super sympa, on apprécie. Donc merci à Équateur nous sommes aussi en train de trouver notre fournisseur internet Donc ça c'est un petit peu plus difficile puisque le téléphone n'est pas encore mis en place là-bas Enfin bref, on est en train de chercher Sinon, Diane a fini de repeindre avec Papy et Lorraine son lit Donc une jolie couleur verte Nous on trouve ça plutôt flashy et sympa Donc euh, voilà, je sais pas ce que vous en pensez En tout cas elle est ravie On continue les rangements, les cartons, les vêtements Et puis il y a les gentils voisins qui nous ont donné un magnifique sommier Donc ça, ça sera pour nous Donc c'est super gentil à eux, merci voilà, on avance Euh, tout ce qu'il y avait dans cette armoire là, plus encore ici, plus tout ce qu'il y avait aussi dans cette boîte là. Donc t'es presque prêt Aujourd'hui, mercredi, J-5 avant le déménagement. Hier, Diane est allée voir ses cousines pour s'amuser avec elle. Lorraine a travaillé, elle est allée rechercher aussi euh, une couette, des poils, donc tout ça, on le trouve sur le bon coin. Louis a fait des cartons dans sa chambre, donc ça y est, il a plié tous ses doudous, il a eu un petit pincement en cœur de les mettre dans un carton, mais bon, parce qu'il y tient beaucoup. Mais il a réussi à mettre finalement toutes ses peluches, il a trié les BD, ses Lego. De mon côté, j'ai enfin trouvé un fournisseur d'accès Internet. C'est pas facile parce que la maison où on va être logé, en fait, a euh, été... Était en travaux pendant deux années suite au décès de la personne précédente. Les lignes ont été totalement résiliées, etc. Donc il a fallu réactiver tout ça, ce qui n'est pas évident. On était inexistant en termes d'adresse ou inexistant en termes de numéro de téléphone. Il a fallu mener une petite enquête là-dessus pour trouver les informations finalement on s'en est sorti au bout d'une après midi voilà donc ça c'est bon aujourd'hui on va s'attaquer à la cave donc tous les cartons qu'on avait stockés temporairement alors on a l'impression d'avoir beaucoup d'affaires comme ça en fait euh, effectivement on avait tout vendu donc euh, non non sachez qu'on n'a pas beaucoup mais on les a un peu éparpillés. donc c'est pour ça qu'on a réservé un camion pour vendredi pour aller euh, récupérer donc chez ma soeur et chez le frère de Lorraine, les affaires qu'on avait mis temporairement dans leur garage. À titre de volume, il y a quand même un buffet auquel on tient, et puis secrétaire, bureau de mon grand-père. Sinon, c'est que des cartons, des BD, des petites choses comme ça. Un petit peu de vaisselle, notre vaisselle de mariage. Il faut quand même aller faire le détour pour récupérer tout ça. Et puis, c'est vrai que le volume monte puisque finalement, on achète des lits aussi sur le bon coin, des matelas, on nous passe des sommiers, on récupère un frigo. Euh, bref, j'espère que tout rentrera dans le camion. Allez c'est parti pour une nouvelle journée de rangement et de carton Aujourd'hui, jeudi, nous sommes à J-4 du déménagement. Regardez-moi ce beau t-shirt un peu, la French Touch. Et en fait, les poils qu'on devait acheter hier, elles n'étaient pas du tout faites pour l'induction, même si la vendeuse nous affirmait que oui. Donc on a essayé, ça ne marchait pas. Donc on les a rendus. Du coup, je vais aller acheter des poils parce que c'est la dernière chose qui me manque. On a les casseroles, on a tout ça. Mais il nous faudrait quand même quelques petites poils. Je vais aussi donner des vêtements. Je ne sais pas si vous voyez derrière. Voilà, donc malgré le fait qu'on soit ici que depuis un an, on a encore accumulé des vêtements. On a l'habitude maintenant de vivre avec moins de vêtements. Donc on va les donner à une recyclerie. Allez, c'est parti. Je pense qu'on est dans les temps. On est dans les temps, voyons. Aujourd'hui, vendredi, J-3. Les affaires sont quasiment toutes rangées dans les cartons. On va chercher le camion. Samedi, J-2. On est dans le camion de déménagement, on a déjà chargé hier la partie qui était chez ma soeur, On a pu récupérer essentiellement des cartons, un petit peu de vaisselle aussi Une petite étagère, des petits meubles par-ci par-là que nous donne ma sœur et son mari Et là on est parti pour aller récupérer le lit de Louis Et puis ensuite nous allons enchaîner pour aller dans la maison du frère de Lorraine Pour récupérer la fin de nos affaires Une bonne journée parce qu'on a un gros buffet à porter Et ça, eh ben, on espère que ça va aller avec les planches et les diables etc Allez c'est parti Bon, ça y est, le deuxième chargement est terminé. On a réussi On a réussi, c'est un vrai défi parce qu'on a un buffet qui est vraiment très, très lourd et on n'était que deux, mais voilà, on voulait y arriver et on s'est dit si jamais on n'y arrive pas, tant pis. Et sur les derniers mètres, le plus lourd en fait du parcours, parce qu'il y avait un petit muret à franchir, heureusement, Miracle. deux inconnus, deux randonneurs passent, nous proposent leur aide. En plus, lui était assez costaud, assez je pense, costaud. plus costaud que moi. Et voilà, on a pu le mettre dans le camion, maintenant c'est bon. Tout y est, deuxième chargement, fini dimanche j-1 aujourd'hui on va récupérer un lave-vaisselle en fait des amis nous ont donné donc hier soir on les a vus ils nous ont donné leur lave-vaisselle qu'ils avaient en trop puisqu'ils en ont deux il est quasiment neuf donc c'est plutôt une bonne nouvelle on comptait pas forcément en avoir un mais ils nous le donnent alors on va le chercher et après on charge les derniers éléments donc qui sont actuellement chez nous à savoir euh, machine à laver et puis toutes nos affaires les jouets des enfants c'est parti il est 19h, on a tout rempli, tout est chargé, tout tient dans 20 mètres cubes, voilà. On est trop contents, ça y est, tout est rentré. Maintenant, apéritif, parce que demain, on se lève tôt. 9h, on est parti, Voilà. à demain Alors ça y est, il est 17h et donc euh, on a fini de tout décharger. On est un petit peu lessivé. Lauren est partie faire quelques courses pour, euh, bah, pour manger ce soir et puis demain. Tout est fait, tout est en place, placé dans les différentes pièces. Vous voulez visiter Je vous emmène Allez, la prochaine fois. A bientôt dans la prochaine vidéo. Oh, Allumer le, le Et là c'est super On a pas fermé l'eau Ah merde